donc nous sommes là pour le, notre premier microflash, d'accord, et il me paraît logique de commencer par parler euh, déjà de notre spécialité. En fait, je vais, il va y avoir beaucoup de microflash qui vont parler de microbiologie, de microbiologie médicale surtout, d'accord, et je pense qu'il serait logique déjà d'expliquer c'est quoi la microbiologie médicale, d'accord, avant d'aller à toute autre chose. Alors déjà, euh, l'être humain, déjà, comme il n'a pas une superbe mémoire, il est obligé de classer, d'accord, et vous savez, en faisant de la médecine, en faisant des études médicales, vous allez beaucoup classer. Il m'a paru logique de vous classer la microbiologie dans l'ensemble du domaine médical, pour hein, que vous puissiez un peu comprendre où elle se situe. d'accord En fait, on peut dire que le domaine médical, il y a quatre domaines, hein. bien sûr. Mais bon, c'est assez arbitraire. Donc, bien sûr, c'est n'est pas un dogme, c'est un peu pour simplifier. Alors, le premier domaine, c'est ce qu'on appelle le domaine clinique. Les cliniciens, bien sûr, le mot. Euh, il ne fait pas l'unanimité en sciences médicales. Mais globalement, on parle de clinicien pour désigner crois, celui qui examine les patients. D'accord. Euh, Là. La... Je vous ai représenté, schématisé un examen de, go de, ouais, de gorge, une consultation, une palpation abdominale, d'accord. En fait, c'est les domaines où on examine les patients. Alors là, c'est comme des exemples, cardiologie, euh, euh, pédiatrie, d'accord. C'est le domaine clinique, c'est-à-dire qu'on aura tendance à examiner les patients. Et puis, quel est le domaine chirurgical hein? Petite dédicace aux, hein, aux amateurs de cette série de science-fiction. Hein. On ne peut pas être chirurgien, beau, bon, intelligent, comme ça. C'est vraiment de la science-fiction. D'accord Mais néanmoins, voilà. Le domaine chirurgical, si vous voulez, c'est le domaine... Euh, ben, je trouve qu'il est mieux exprimé en arabe. Gira. Parce que, justement, on va utiliser des instruments de coupe, euh, dentaille, D'accord C'est le domaine chirurgical. C'est là où ben, on utilise... Ben, des instruments de jiraha, de chirurgie, donc vous devinez ici l'instrument phare qui est le bistouri, d'accord, ici des chirurgiens dans le bloc en train d'opérer donc je récapitule on avait le domaine clinique, maintenant le domaine chirurgical et puis le troisième domaine, c'est le domaine de l'imagerie médicale d'accord, c'est un domaine à part, c si vous voulez c'est là où on prend des photos du corps humain Diagnostiquer des maladies, d'accord. Alors, bien sûr, c'est bien surtout le domaine de la radiologie, ou plus exactement, radiodiagnostique. Il y a aussi ici, comme vous voyez, le domaine de la médecine nucléaire, ici, vous voyez une scintigraphie, etc. Voilà. Et puis, on en arrive à celui qui nous intéresse, qui est le domaine de la biologie clinique. Alors, ce domaine, il est désigné à tort comme étant de la biologie. C'est tout à fait faux, certes c'est l'étude du vivant, je vous dirais dans ce cas-là, faire de la clinique aussi c'est de la biologie puisqu'on puisqu étudie un être vivant, le patient c'est un être vivant. En fait la biologie clinique, c'est un domaine euh, un peu hybride, hein? je suis à euh, je, le... je prends un peu de tout, en fait on prend des, des concepts de la biologie et on les applique à la clinique, voilà, et à la médecine de manière plus générale. Alors, bien sûr, il y a plusieurs spécialités au sein de ce domaine qui, est, au passage, est partagée entre les médecins et les pharmaciens, d'accord? Pour faire de la biologie clinique, bien sûr, il faut être médecin, mais aussi, mais aussi quand on est pharmacien, on fait de la biologie clinique. Alors, il y a la biochimie, il y a l'immunologie, il y a la parasitologie, il y a l'hémobiologie, tout ça, c'est du domaine de la biologie clinique. C'est un domaine où on est là pour diagnostiquer des maladies en usant de dogmes et de moyens utilisés classiquement par la biologie. Et bien sûr, dans la biologie clinique, on trouve ma spécialité qui est la microbiologie médicale. Alors, la microbiologie médicale, son domaine de compétences est justement l'étude des bactéries pathogènes et des virus pathogènes. Bactéries pathogènes, et virus pathogène. Si un virus n'est pas pathogène, une bactérie n'est pas pathogène, elle ne va pas nous intéresser. Attention, les parasites et les levures ne, sont, ne font pas partie de notre domaine de compétences. C'est plutôt une autre spécialité de la biologie clinique. Alors, pourquoi elle nous intéresse En fait, on n'est pas là, on ne s'intéresse pas à ces, à ces bactéries ou à ces virus juste comme ça pour être intelligent, ou d'en passer le temps, ou faire de la recherche fondamentale. En fait, c'est par rapport à leur capacité à donner des infections. En fait, s'il n'y avait pas d'infection, je pense que ce domaine n'existerait pas dans, en médecine, d'accord? Ces, ces bactéries, en fait, elles nous intéressent parce qu'elles provoquent des infections. Et ces virus nous intéressent parce qu'ils provoquent des infections. C'est de manière simpliste notre domaine de compétences. La microbiologie médicale, c'est une spécialité de la médecine ou de la pharmacie qui s'occupe, qui, qui fait partie du domaine de la biologie clinique et qui s'occupe de l'étude clinique, Staphylarbé, paraclinique, des bactéries pathogènes et des virus pathogènes. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là En fait, tout simplement, c'est un héritage faut savoir que cette spécialité, elle n'est pas tombée de, comme ça du jour au lendemain. Voilà, il y a la microbiologie médicale qui va étudier les bactéries, et les virus pathogènes pour l'homme. En fait, ça a commencé avec ce gars-là. Eh oui, ce gars-là, en fait, c'est un drapier, belle d'accord Et un jour, ben, il a découvert qu'il y avait un instrument qu'on appelait le microscope un microscope rudimentaire, je vous le montrerai peut-être un autre jour. Et il voulait utiliser, utiliser ce microscope pour voir un peu la qualité dal d'accord, les fibres à l'eau qual font le microscope. Et en faisant ça, il a découvert des petits êtres vivants qui étaient invisibles à l'œil. Voilà. Et puis, il a commencé à s'amuser voir autre chose, une goutte de son sang, euh, une goutte de sa salive, et il trouvait à chaque fois des petites des petits êtres vivants euh, invisibles à l'œil nu qu'il a appelé les animacules alors les animacules j'aime bien la traduction dans notre langage populaire les ba'ach voilà. si vous voulez ce, cette personne c'est la première à avoir vu les ba'ach au microscope c'est le premier à avoir vu les microbes et qu'il a appelé animacule il s'appelait Antoine de Van Leeuwenhoek D'accord. J'ai essayé de retenir le nom. Même moi, j'ai pas pu retenir le retenir du premier coup. Voilà. Mais en réalité, le virage a été opéré par ce génie, Louis Pasteur. Alors Louis Pasteur, vous pouvez dire, c'est le père de la microbiologie. C'est lui qui a compris que ces microbes étaient impliqués dans, un, dans certains processus, entre autres la fermentation. Mais surtout, surtout, surtout, son génie, il lui a permis de, de comprendre qu'ils étaient impliqués dans les infections, d'accord Et c'est à lui qu'on doit cette doctrine et qu'on doit cette spécialité. Et on lui doit aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est la mise au point de la vaccination de manière rationnelle. C'est lui qui a rationalisé la vaccination, pouvait même dire peut-être presque découvert la vaccination. Donc, c'est son apport. Et puis, il y a eu Robert Koch, lui allemand. Alors, euh, soit dit en passant, lui pasteur, lui pasteur était français. Alors, Robert Koch, qui était médecin militaire, en fait, il avait un, un peu appris les travaux. De Louis Pasteur, et lui, son coup de génie, c'est d'avoir transformé les connaissances de Louis Pasteur, et un peu les connaissances qu'il y avait à l'époque, en diagnostic. Le dogme, l'aqidat, le diagnostic des bactériologique des infections qui est lié à notre spécialité à jamais, on le doit à Robert Koch. Si vous voulez Robert Koch, les haqqa de la spécialité Réellement, Flamitine ou Roua, il a dogmatisé le diagnostic. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, il y a eu Fleming, Alexander Fleming, qui a ramené ce qui manquait. C'est-à-dire, Pasteur nous a expliqué que c'était les microbes, les bactéries, les virus, qui surtout les bactéries à l'époque, qui donnaient les infections. Robert Koch a un peu expliqué plutôt, il a mis au point les méthodes diagnostiques. Pasteur, bien sûr, il a mis au point les, les la vaccination. Et c'est Fle Alexander Fleming qui a rationalisé la manière de les combattre. C'est lui qui a découvert les antibiotiques. Et oui, les antibiotiques, c'est de la microbiologie clinique. D'accord? Et c'est grâce à lui qu'on a eu les premières armes pour combattre ces infections, entre autres les infections bactériennes. Donc, voilà. Donc, finalement, avec le temps, on la microbiologie s'est retrouvée aussi à s'occuper un peu du suivi, du traitement des infections grâce à la génétique. Euh, on, a, on, a été, on est impliqué dans, dans, dans la prévention, dans l'hygiène hospitalière, dans... dans, dans l'hygiène alimentaire et globalement finalement la spécialité actuellement c'est un peu comme un caméléon vous êtes amené à trouver cette spécialité un peu partout dans le domaine médical, en fait c'est pas un peu notre manière de se mêler de tout mais tout simplement les microbes ils sont partout, alors nous on est obligé de les suivre, on est un peu partout donc parfois vous aurez du mal un peu à comprendre la spécialité mais retenez au moins notre spécialité, c'est surtout le diagnostic des infections bactériennes et virales et les moyens thérapeutiques et préventifs. Donc voilà, c'était mon premier microflash. d'accord Je vous dis à très bientôt, d'accord Hasta luego, prenez soin de vous. Salam alaykum.